huitième épreuve, 1450 mètres à parcourir, le juge du départ qui nous fait attendre quelque peu, que le Hen le sort et voilà le départ de cette huitième épreuve, mon départ pour un high note tout comme Sid's liaison qui est bien parti mais instinctive power le favori se montre le plus rapide et va cross devant maintenant pour prendre la tête de cette épreuve, instinctive power et Derek David sont en tête après 200 mètres de course en deuxième position, on retrouve Sid's liaison, le gris en high note se retrouve en troisième position sur les barres dans son dos, on retrouve Gordier qui est condamné à l'extérieur de Noble Trip. Les chevaux vont bientôt entamer la descente, environ 1000 mètres de l'arrivée, avec Derek David et Instinctive, qui vont maintenant essayer de réduire le train de cette épreuve. Mais il compte quand même une longueur d'avance sur Seeds Liaison, qui lui-même compte une longueur sur le cru On a High Note, sur lequel Ryan Orwell a déboîté pour se mettre à l'extérieur de Seeds Liaison. Noble Trip se retrouve en quatrième position et côté corde, et toujours en dernière position, on retrouve Cal et Stevie Donahue. Allez, je vous repasse à la rue du gouvernement environ 600 mètres à parcourir pour ce favori, Instinctive Power, est-ce qu'il peut le faire de bout en bout Il compte toujours une longue d'avance sur et liaison. On Honor High Note se rapproche à son extérieur tout comme Calgoli qui va essayer de prendre euh, l'option extérieure alors que Noble Trip va attendre la ligne droite pour placer son attaque côté corde. Les chevaux vont bientôt aborder la cour pour entrer en pleine ligne droite finale avec Derek David maintenant qui demande l'effort final à Instinctive Power pour pouvoir cette épreuve. Il verse à l'extérieur un peu comme la dernière fois Instinctive Power, Calgoli tente un retour à l'extérieur et tout en mal les autres, mais Instinctive Power a toujours l'avantage et Instinctive Power va aller remporter sa deuxième victoire de suite. Instinctive Power, sa troisième victoire de suite, même. Instinctive Power qui s'impose facilement dans cette épreuve, même s'il est quand à l'extérieur en plein ligne droite fin